C'est les ceux qui bossent le dimanche, c'est les jours ferrés dans les grandes surfaces Pour qu'on puisse s'acheter des trucs Si vous pouviez juste bosser aussi euh, la nuit Parce que la nuit aussi, on voudra acheter des trucs Consomme, n'attends pas qu'on somme Consomme, n'attends pas qu'on somme Consomme, n'attends pas qu'on somme Consomme, consomme, consomme, consomme que des gueules, les caddies Jacques a dit, des gaines, un chèque, marque, bat, pack, steak, plein, l'assiette, basket, sans la bac à légumes à bière à liche, à fière allure et l'annonceur, en fait la liste. Eh. Entre les promos sur les bails, les polos sur la paille, la lobotomie c'est déjà vu sur la faille. Des polos, grande taille des paires de gants de boxe, et bien qu'on ne les vende, les ventes en tant, tant soldes, pour te compter. Ta cage a un camisole, ta camisée. Faire chauffer la carte de crête, ça coûte que dalle de s'amuser. Fais le saut qu'on te rattrape peut-être. Des rayons comme des boulevards, des avenues. C'est plaisant de pouvoir y égarer sa vue. Distrayons comme du boulevard, en v'là en veux-tu. On brate votre part et on garde votre une con. Somme, n'attends pas qu'on, somme con. Somme, n'attends pas qu'on, somme con. Somme, n'attends pas qu'on, somme consomme L'enseigne gerbe goulûment, puis il y a des sites qu'elle couvre. Ça met des merdes du bout du monde, ni que des circuits courent. La scène est belle et bien qu'elle appelle au meurtre. On s'emballe et steak. Et selon l'humeur, se les fait même en bas, les bas, les pattes. On touche avec les yeux, joue des coups, des coups de latte. Des cœurs sur toutes les bouches, des Bouches et coupent de la barbac, du poulpe, de la barbare, des fout de la carcasse de bouc sur le barbuck. On grand vers l'autre Javel pour faire passer le goût sale. Un sac à dos de après tout, c'est ton choix. Ne te prie de ne douter jamais de notre bonne foi. De nos rayons frais, mais que ferait-on sans tout ça? con somme n'attends pas qu'on qu somme con. Qu Consomme, n'attends pas qu'on somme con. Qu Consomme. N'attends pas qu'on somme, qu'on tout somme, consomme somme, tout est, tout est à sa place, reste à la tienne, pas de place pour le douter, qu'à cela ne tienne qu'est-ce que cela nous coûte, est-ce que cela nous gêne, est-ce que cela nous blesse, laisse, qui sera nos chaînes alimentées à Watson, élément dur à démentir, les actionnaires s'actionnent, ils ont juré de les remplir, tant que tu restes, à ramper au pied des têtes de gondole. on fait les testaments, reste consolé, alors reste et consomme, N'attends pas qu'on somme, délaisse de, som de ton portefeuille Vise donc le sommet, laisse sur fond sonore La flemme tout ponctionner Oublie ce qu'on sont morts Le système fonctionne et consomme N'attends pas qu'on somme Consomme N'attends pas qu'on somme Consomme N'attends pas qu'on somme con, Consomme Consomme Consomme Consomme Consomme, consomme. consomme. consomme. consomme. consomme.